On file aux c'était hier soir, vous fêtiez les 20 ans d'une revue prestigieuse qui est la vôtre, qui s'appelle La règle du jeu. Et donc il y avait là, vous avez reçu tout le monde, tout le monde, il y en avait, voilà, tout le monde, on ne va pas mettre les noms en dessous, ça serait désobligeant pour tous ces gens qui sont très connus et qui sont surtout convaincus de l'être et qui le sont en général. Et donc ils étaient avec vous. Pourquoi ben pourquoi parce qu'écoutez je pense qu'ils ont je pense qu'ils avaient le désir de témoigner de leur solidarité avec cette petite la règle du jeu c'est une puce c'est toute petite toute petite c'est un minuscule média un tout petit laboratoire d'idées euh, mais qui mène des combats importants et qui défendent tous ces gens là est-ce que et tous qui ces défend... gens là l'achètent Écoutez, Autre je crois que tous ces gens-là sont, oui, sont des lecteurs de la règle du jeu depuis longtemps. Je n'ai pas vérifié leur bulletin d'abonnement, mais je pense qu'ils le sont depuis longtemps. Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour la règle du jeu qu'ils sont venus Je pense que ce n'est pas pour moi, c'est un peu pour la règle du jeu, mais c'est surtout... Vous savez, hier soir, au Flore, nous avions mis une immense banderole qui se voyait depuis la, la veille la veille au matin pour s'acquiner pour la libération de Sakineh Mohammadi Ashtiani, cette jeune Iranienne condamnée à la mort par lapidation et pour laquelle, à la règle du jeu.org, nous faisons campagne. Je pense que ce que vous avez vu là, sur ces images, il venait aussi un peu pour soutenir Sakineh. C'est vrai, vrai que vous êtes le seul, en tout cas en France, à pouvoir réunir Patron de presse, star du showbiz, politique dans un même endroit. Et le numéro spécial, c'est encore plus fort parce qu'il y a des contributions de Woody Allen, de Christine Angot, de Michel Welbeck, le très rare Milan Kundera. Il y a Salman Roujdi que vous avez soutenu dès le début. C'est impossible de faire toute la liste. Le numéro, il est très richement illustré. Pour les amateurs de porno chic, ils en trouveront. Il y a une très belle photo de Jürgen Taylor. Que nous ne pouvons autre, pas passer. Malheureusement à cette pas. De Bettina Reims, en tout cas. La règle du jeu, c'est vrai que c'est un petit peu vous, parce que c'est une revue de combat pour les droits de l'homme, c'est une revue qui veut réfléchir à l'époque à ses enjeux, c'est pour le dire vite, le maillon entre ce qu'on peut faire dans la presse et ce qu'on peut faire dans un livre, l'ambition intellectuelle qui peut être celle d'un livre, et à signaler depuis peu, vous l'avez dit, la revue elle est aussi en ligne il y a un site internet, c'est une sorte, pour le dire rapidement, d'AFP des droits de l'homme. C'est là qu'on pouvait lire la seule lettre de Roman Polanski quand il attendait son extradition. C'est là qu'on trouve ces textes de soutien à Sakineh. Mais ce qui est très étonnant, c'est vous qui connaissez les médias parfaitement, qui connaissez la puissance de la télé, qui connaissez la puissance d'internet, vous croyez vraiment à l'efficacité de cette forme-là